Dans cette vidéo, on va avoir un petit jeu sur navigateur qui est excellent Pour s'entraîner au raid Sanctum de la Domination Donc ils avaient déjà fait des versions sur d'autres raids Mais plus ça vient, plus ils sont badass Honnêtement les boss sont extrêmement bien faits Et ça te permet vraiment bien D'apprendre les mécaniques En plus de ça c'est extrêmement fun On va faire 2-3 boss dans cette vidéo Que tu vois un petit peu l'idée Je vais t'expliquer en même temps les mécaniques Que tu vois où ils veulent en venir C'est parti on va déjà dans un premier temps faire ta Parce que c'est le premier boss Et tu vas avoir un peu l'idée Donc pour rappel le lien est juste en bas Voilà, En bas, en bas, en bas, en bas Donc t'as juste à cliquer dessus et tu peux tester directement chez toi. T'as un premier écran qui te demande de choisir tes raccourcis clavier, donc évidemment si t'as un clavier en azerty, je te conseille de mettre ZQSD à l'habituel et c'est parti pour voir le buzz. Donc là en l'occurrence c'est Taragru, donc tu as un truc pour lancer des missiles. Là il y a la première mécanique, en gros c'est un truc euh, qui peut être dispel sur toi et qui est une aura qui fait que si tu touches quelqu'un il est fier. Donc là tu peux voir si tu touches un de tes potes qui est un ananas comme toi. Et du coup euh, il, va être, il va être triste, il va être très épeuré. Là il va acheter un truc, donc il faut que quelqu'un le bloque, soit on te met une bop, soit on te met un truc comme ça, soit quelqu'un met une immune devant toi. Donc par exemple là le mage avec l'ice block. Donc en l'occurrence, faut te cacher derrière parce que c'est la première personne qui va être ciblée qui va se le prendre. Là il faut soak cette zone, sinon ça met des dégâts sur tout le raid, et il faut que tes potes t'aident également à soak. En l'occurrence ça l'ira, il est venu t'aider. A partir de là, tu as trois zones dans lesquelles il faut aller dans la lumière, où tu te remets bien au milieu à chaque fois. Après, dans la réalité, ça s'enchaîne quand même plus vite que ça, donc euh, tu verras, tu pas trop le temps de te remettre au milieu, mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui est ultra bien fait, c'est que ça s'enchaîne dans le même ordre que la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, quand tu sortes de cette zone, tu as directement cette zone de fear qui est appliquée à tout le monde. Donc là, il faut mass dispel, dispel au niveau des healers et compagnie. Évidemment, ils peuvent pas mettre toutes les mécaniques. Et éviter un max tes potes, alors si es au corps à corps euh, bah t'as la prio sur le dispel mais sinon euh, t'essaies d'être spread par rapport à tes potes histoire de pas les fire, là il va relancer sa chaîne il faut une immune, bam sinon il va attirer la personne vers lui et la démonter donc là c'est pas trop ce que tu veux en Free DPS parce que ça reste quand même le premier boss du raid bon ils ont pas mis non plus les pouvoirs d'anima il y a d'autres trucs mais en gros sur le principal des mécaniques ça te donne vraiment une bonne idée de comment se passent les boss et enfin t'as vu c'est fluide, c'est bien codé c'est mignon, c'est incroyable hein, simplement, voilà là on va avoir de nouveau le fear vu qu'on sort de la zone où on devait aller, euh, où, qui est dans le noir quoi dans le nuage et là tu vas voir c'est excellent ils ont même fait la phase d'enrage s'il te plaît ah mais oh, Allez, allez, je te tue avant, je te tue avant, je te tue avant ah, Bon, en gros, le boss à 10%, tu perds tous tes pouvoirs d'anima Donc les trucs qui te permettait d'être plus fort Et euh, il tape 5 fois plus fort, donc il tape à 500% de sa valeur Et il va un taper tout le monde Donc là, faut que tout le monde se mette dans un coin de la salle Fasse des taunts et essaye de se repasser le boss Pendant que tu es simplement en train de lui casser la bouche Donc là, tu peux voir, là, c'était le premier boss Et se... honnêtement, je te recommande vraiment d'aller juste prendre... Une demi-heure, tu vas torcher les différents boss, c'est marrant et ça te fait vraiment les mécanismes On va faire un autre boss On va faire Ah oh, j'hésite, on va faire les gardiens des anciens rois Gardiens des anciens rois, c'est un gros boss poteau avec des piliers qu'il faut charger Ou qui se charge tout seul si t'es en héroïque Et où t'as des trucs à esquiver. On va voir ça tout de suite, comment ils ont symbolisé ça sur le jeu, je l'ai pas fait C'est découverte, on découvre ensemble, c'est parti Ok, donc là, il y a deux pylônes. normalement il y en a trois Effectivement il y a une sentinelle qu'il faut éviter, c'est des dégâts gratuits et en plus ça te fait une zone de suppression donc tu ne peux rien faire quand tu es dedans donc clairement t'as pas trop envie. Ça c'est une grosse zone qui te stun si tu restes dedans donc pareil tu l'évites Ça en mythique il faudra le mettre sur les pylônes pour recharger le pylône. En héroïque, il faut juste que tu le mettes pas sur tes potes Sachant qu'il y a des sentinelles qui se baladent un peu tout le long du combat et t'as ces zones là qui s'appellent annihilation qu'il faut esquiver donc là, on a cette zone-là, on évite de toucher nos potes Ananas ouais. Ok, on déplace le boss En fait là, il a plus d'énergie, donc il va faire des gros dégâts sur le raid, donc il faut le recharger Normalement, ce que tu fais en héroïque et en mythique pour gagner euh... Merde, putain, je suis con, Je suis pas resté dans la zone, j'ai oublié Ah oh, merde, vu parce que normalement, moi je vous cac je me déplace de base dedans, j'ai voulu devoir zapper cette histoire Bon, bref, en gros quand il a plus d'énergie, euh, c'est la barre verte ici, euh, qui est enfin en tout cas c'est symbolisé par une barre verte, il faut le recharger au niveau des pylônes. Donc en gros en héroïque et en mythique, le but c'est de le laisser un petit peu tic dans le vent, histoire de gagner en DPS parce que c'est un truc qui va augmenter, ça va faire 100% des dégâts, 200% des dégâts, 300% des dégâts, un truc comme ça, et ce sont des dégâts de zone. Donc au début tu peux les tempo avec des cd drive et à un moment il faut quand même aller le recharger et comme ça tu gagnes en temps euh, par rapport au boss. On va se rapprocher tranquillement Voilà Et ensuite il va exploser Donc je pense qu'ils l'ont symbolisé aussi ça Et il enfin, va falloir se barrer loin il faut que le boss est bien chargé. Voilà c'est ça Donc là tu dois te mettre à 15 yards Donc là idéalement c'est pareil Tu te regroupes avec tes healers Tu mets un CD de Vous êtes un peu monopixel Et puis, euh, puis voilà Sachant que du coup en mythique Cette zone là C'est ça que tu utilises pour recharger les pylônes Donc ça ça va être important De bien se mettre sur les pylônes c'est pas un boss très très dur, honnêtement, mécaniquement. On esquive ça. On reste loin des potes. Et pendant ce temps-là, on lui démonte la tête. On lui jette des ananas. Ah, il va falloir le recharger un petit coup là, non Même pas Allez, ça va. On va se recharger. Ok. Ça, il faut esquiver ça. Et après, se remettre dedans. Ah Non, mais non, je suis pas resté dans la zone! Mais non! Je voulais que j'attende qu'elle explose cette zone! Oh là là là là! Ok, on refait, on refait, on refait, on évite la sentinelle. En plus, il est pas dur ce boss, ok? On esquive ça. Bon, alors en plus, ils sont sympas quand même. Ils me le mettent pas de base sur moi. Normalement, le boss, il vise quand même les joueurs. On évite les copains. Même si, encore une fois, il faudra se mettre en arc de cercle. Je montrerai, tiens, d'ailleurs, ce qu'il faut faire sur le prochain. Sur le prochain pas bouger cette AOE là. En mythique ça, bam bam bam, voilà bon, la sentinelle est un peu vilaine voilà, en mythique tu te mets genre comme ça et tu mets tout le monde qui est autour pour recharger euh, ce pilar. Bon, ouais c'est assez basique mais il faudra le faire quoi là on va dedans, boum boum boum en gros il se recharge et une fois qu'il a fini de se recharger donc là il pulse et c ça te protège de son pulse, c'est pour ça qu'on meurt en fait si on est pas dans cette zone et une fois qu'il a fini de se recharger il arrête de pulser s'il est content, il a plein d'énergie il faut juste que tu te barres loin du pylône et que tu te regroupes avec tes potes et que tu mettes des CD quoi. On esquive ça On reste loin des potes, idéalement en mythique, on fait ça alors bougez bouger vite en mythique, hein. je te préviens On reste loin des petits potes Oh après on va faire des ça va être le feu hein. Ça va être l'ultra feu Là il pulse, donc euh... pas de DPS bordel Bon c'est pas grave, je suis resté là-dedans Ok, on se barre Hop, c'est ma 15 arme Là on prend quand même des dégâts, hein. même si t'es loin Tu prends quand même des dégâts, c'est juste que tu prends moins cher Et là il reste plus qu'à te finir Parce qu'après de toute façon il aura plus d'énergie, il va s'enrage, il va te tuer Donc là lui c'est un vrai gear check C'est un pur DPS check un peu de healing check parce puisque t'as vu il y a la sentry il y a également des dégâts gratuits que tu te prends sur le raid. Là tu les vois pas forcément parce que moi bon, ils vont pas tout mettre. Mais dans l'idée en tout cas c'est ça, alors là on va se faire les riman under Zool. Oh let's go, let's go. Ok. C'est parti, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ouais, on fait des dégâts périodiques au raid, c'est invincible tant que le tank qu l'a pas avec sa mécanique, exact. Ok, le temps qu'il est en train de le débuff là, let's go. Donc faut pas rester dans cette zone. Maintenant, on peut taper l'orbe, bim, bim, bim, bim, bi, Bon, c'est pas très grave, honnêtement, s'il y a une orme en vie au niveau du raid, ça met des dégâts euh, globales à tout le raid. Hein. Voilà ce que ça fait, ça, il faut juste les visibilités. Et une fois qu'elle est à zéro, il faut que tu prennes l'orbe avec espace et que tu la jettes. Oh, trop bien fait. Attends, mais je peux pas la jeter, là mais dis moi ou quoi <rire> Non Non, je vais jeter, laisse-moi jeter cette orme. Oh, il est trop bien fait, j'adore, putain. Oh là là. plus, ils ont même fait l'ananas tank, bordel. Bon, en réalité, ça fait moins mal que ce que ça affiche là, hein, euh, si t'as qu'une arme hein, t'inquiète pas, hein. Donc là, il y a le debuff tank, donc c'est le tank qui décide où il le met, hein. Et ensuite, toi, ton but, c'est d'aller tuer ça, et en gros, tu peux les jeter que quand t'es au bord du vide, hein, les armes hein. Donc là, par exemple, tu tues l'orbe, boum, space bar. Mais, ok, faut vraiment que j'aille dans le vide, moi, Y'a <rire> pas de soucis, on fait comme ça. Là, c'est des zones à esquiver, hein, simplement. Donc là, il, il a la malédiction, donc il faut pas... ça a un bump, en fait. Là, on le dispel un dispel de et ça bam tu vois. Donc le but c'est pas que je tombe euh, dans le vide hein, quand tu fais ça. Donc en gros euh, tu vas avoir des déplacements de raid à faire. Là c'est juste de l'esquive. Ça aussi. Là elle est immune. Donc, euh... Au pire tu poses tes dots, pour le moins elle sera plus immune. Mais en soit ça euh, sert pas à grand chose. Merde putain je cache. Là, on tape l'orbe. On esquive ça. C'est pas grave. La survie avant le DPS. Bah, évidemment faut faire les deux on est d'accord. Prends ça, tu la mets dans le vide, hop, ça lui y a plus. Et ça, pareil, en fait, il y aura des moments où il y aura la balédiction et tu devras le mettre dans le vide. Et en même temps, il y aura le debuff tank à placer et c'est là où c'est galère. Hein. Ce, ce fight, c'est vraiment un fight de strat et de timing. Là, par exemple, il, il va se faire dispel la malée donc on fait en sorte de ne pas se faire bump dans le vide. Donc toujours bien se repositionner, hein, c'est le genre de fight. Hein. Un peu comme le conseil avec les danses, tout ça, tu te repositionnes toujours, toujours, toujours, toujours. Allez, on va faire la petite dernière rampe là, on attend qu'elle se dispel, boum, boum, on lui casse la tête, on esquive, on re -esquive. on peut aller dans le vide nous, apparemment il y a pas de problème. On la prend, on la jette et ça pareil, en fait tu te fais slow et t'as un debuff de, de dégâts qui se stack quand tu la prends Donc idéalement c'est bien sur tes K ou des classes comme moine qui vont pouvoir faire une petite roulade dans le vent Mais euh, faut vraiment faire gaffe parce que ça se stack vite et ça fait vite très mal Donc là on va se faire bump et après on finit le boss Let's go Oh là il est trop bien fait ce jeu Ok un dernier, un dernier, un dernier, je pourrais y passer des heures en vrai C'est incroyable ce jeu, c'est incroyable <rire> Allez Rocalo Rocalo Ou alors Dormazade Alors le okay, cas je fais un dernier Oh là là là là là En oh, Dormazade ça va être fun Il y a les chaînes et tout J'ai envie de voir comment ils l'ont fait C'est parti On est parti Dernier boss Je te recommande vraiment vraiment d'essayer chez toi Donc là ils sont symbolisés les couloirs C'est excellent Donc tu tapes le boss T'as le safe spot Hop là c'est exactement ça En gros les couloirs se remplissent Et faut que t'ailles dans le couloir où il n'y a rien Donc idéalement faut déjà que tu te mettes Plutôt vers le haut Histoire d'avoir bien du temps en fait et, genre là où je suis c'est bien Là il faut tuer les ads. Alors par contre avec mon juste mon ananas comme ça là. Ouais ok on va faire comme ça. Parce que sinon c'est tellement pas pratique avec ce système de shot. <rire> oh merde. Oh non mais pas ananas Attends oui mais je sais ça tue mes potes aussi mais, mais à un moment euh, je peux pas moi. En gros quand t'as où et là tu fais des dégâts à tes potes mais aussi au, au, aux ads donc il faut faire en sorte de toucher les ads et toucher un minimum tes potes quoi. Donc là il y a la chaîne. Donc là il faut sortir les chaînes. Et euh, t'as un délai, hein, tu vois, le délai des chaînes, il est symbolisé là-haut. Donc là, t'es remonté en vie. Donc ensuite, tu peux prendre la chaîne, la casser. Hop là. Excellent, ça, ils l'ont trop bien fait. Ils sont trop forts. Hein. Ils sont juste trop, trop forts. C'est peut-être un petit point faible. Un peu trop fort, quoi. Là, tu le démontes. Tu vas dans le couloir où il n'y a rien. Bim, bim. Ça, pareil, hein, faut esquiver. Bon, c'est du assez basique. Hein, c'est du pied, pied, pied. Comme on l'appelle dans le milieu. Allez, on utilise à... Allez, donne-moi le debuff mal les bœufs, laisse-moi tuer les ailes. Ok, toi t'es mort. Toi t'es mort. Idéalement faut, faut pas faire ce que je viens de faire. Faut se mettre direct sur euh, eux là. Ah, ouais, le plus. Oh la la la, y'a trucs esquivés, comment je fais On esquive les potes, et là tu finis les ailes. Allez, allez vous mourrez, vous mourrez, vous mourrez Trois tics et excellent. Bon la réalité c'est pas trois tics hein, mais pas Non je veux pas le mettre sur mes potes par contre ah, ah, ok donc là en gros il y a mon pote qui fait la chaîne, il y a deux chaînes à faire, on a le timer des chaînes Ça expose, ça fait des gros dégâts sur Raid, donc là il faut mettre des CD de Raid Là hop, les CD de Raid ont été mis, on est remonté en vie et on pète Potentiellement tu peux en prendre plus... Non non non non non non non non, non. Ouais ça c'est la phase où ils se remplissent tous un par un Donc en gros il va faire chaque couloir, il en fait 5 au total Il fait 1, 2, 3, 4, peu importe l'ordre Et après il en refait 1, donc là il faut bien se déplacer Donc encore une fois, être dans le haut de la map c'est mieux les adds, on va leur casser la tête idéalement en maximisant notre dps boss parce qu'on est quand même des gens comme ça voilà il a rien à dps par un. pratique, non non non non, capte pas les ah. potes. ok eux, toi là deux, encore un faire enfin, la chaîne avec, et c'est ça qui va être sexy dans ce fight, c'est que tu vas devoir tout faire et ça ça va être beau, ok on attend tant que les healers nous remontent Et okay, les healers ont... Ils sont... Ils sont beaux, on pète la chaîne par ici on s'en fiche C'est juste un fight de mécanique. Honnêtement, ce fight, c'est le genre de fight où tu vas faire 10, 20, 30 poules. Et plus tu vas faire de poules, plus ton équipe va être à l'aise et ça va passer. tout seul. Mais au début, tu vas faire... Oh, c'est le bordel, il y a le couloir, il y a la chaîne, il y a les ales. Ah mais tu me mets là-haut sur moi, ah mais je dois esquiver les trucs au sol. Attends, je vais finir, je finis. Non, on ne gride pas. Erreur. On ne gride jamais. On prend son temps pour finir derrière. Quand il reste pas beaucoup de pourcents. Grosse erreur, hein, grosse erreur sur ce jeu. <rire> le full focus DPS sur la fin d'un boss, c'est la pire connerie possible. Ok, let's go, il est passé. Bon, en tout cas, du coup, tu vois l'idée de jeu, donc n'hésite pas à me dire euh, qu'est-ce que tu en as pensé, déjà, est-ce que tu aimes bien ce genre de petits formats de vidéo informatif où je te montre un petit jeu, etc. Et n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi sur des discords, sur Twitter à tes amis et compagnie, je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi, et au passage, c'est ma première vidéo depuis que j'ai 30 ans, donc voilà, 30 ans aujourd'hui, c'est la petite info, c'est la petite info de fin de vidéo, ciao